Salut l'internaute, c'est Jemil. Nous sommes le 31 octobre 2019 et voyons voir de quoi ai-je envie de te parler aujourd'hui. Bon, cette semaine, pas d'épisode des 5 choses, mais un focus sur la situation autour de la réforme des retraites. Hein. Parce que je crois qu'on a atteint les sommets en matière de « et en même temps ». Vous êtes sur RTL. En prenant le temps, en les écoutant davantage et en expliquant davantage, d'être aussi plus respectueux de la part qu'ils ont dans ce changement. Et, et, et ça passe par plus de présence sur le, le terrain, plus d'écoute, plus d'humanité, de respect. Je, je veux aller au bout de cette réforme. Je pense qu'elle est nécessaire pour le pays. Donc je la défendrai. Peut-être que ça me rendra impopulaire. Peut-être que des gens diront c'est insupportable, tout ça pour ça. Je ferai tout pour qu'il n'y ait pas ces blocages. Je, serai, je ferai tout pour qu'on soit en soutien de nos compatriotes qui seraient bloqués. Mais je n'aurai aucune forme de faiblesse ou de complaisance. Alors que cette petite phrase du président Macron balancée lundi dernier sur RTL résonne encore partout, dans l'arrière-boutique, c'est une toute autre musique qui se joue. Hein Un truc qui semble dur à l'extérieur et mou à l'intérieur. D'abord dur à l'extérieur. Médiatiquement, Macron reste fidèle à lui-même. Méprisant, mais toujours souriant. Il dit qu'il n'aura aucune forme de faiblesse face à une grève nationale, générale et illimitée, qui débutera le 5 décembre prochain, et en même temps, il dit vouloir être plus à l'écoute, plus humain. Hein <rire> Au-delà du sentiment d'être pris pour des cons, hein, c'est pas nouveau, hein, c'est fort stratégique, et nous le verrons plus tard. Et ensuite, mou à l'intérieur. Et c'est là que le « et en même temps » prend toute sa place. Car derrière le discours politique guerrier, le gouvernement est bien plus prudent dans ses actes car il a conscience de marcher sur des œufs. enfin plus précisément sur un terrain miné qui peut exploser à tout instant. Ce qui révèle qu'en réalité, malgré les discours et les sourires assurés, eh bien, le gouvernement craint véritablement l'impact que pourra avoir eh bien, la grève de décembre après le succès de celle de septembre. Mais comment ça se traduit dans les faits eh bien ménager la chèvre et le chou, faire diversion et diviser la population. Continuer à tenir un discours ferme pour rassurer les acteurs de la finance et du petit pari qui doivent être les seuls à encore l'écouter. Tenir éloigné de ce débat politique crucial une large partie de la population en agitant un bout de tissu fort utile à chaque crise. Et surtout tenter d'individualiser les manifestants en faisant en sorte que la réforme ne s'appliquera finalement qu'à partir de la prochaine génération. Avec cette stratégie, le gouvernement espère casser la solidarité entre les travailleurs d'aujourd'hui et ceux de demain, afin que les manifestants actuels, ne se sentant alors individuellement et immédiatement plus concernés, renoncent à sortir dans les rues et à faire la grève. Sans bien sûr oublier de prendre déjà la défense des usagers qui seront éventuellement demain impactés par les grèves, histoire de dépolitiser l'acte même de faire grève et d'orienter l'opinion publique contre les grévistes. Hein Classique. Reste à savoir si ça va fonctionner, et pour ça, rendez-vous le 5 décembre prochain. En tout cas, tout ce manège nous montre bien à quel point Emmanuel Macron n'a jamais eu le socle social nécessaire pour appliquer le quart de son programme ultralibéral. C'est même l'exact contraire. Toutes les manifestations sociales qui secouent le pays depuis des années, toutes les voix qui se lèvent demandent plus de démocratie, plus de justice sociale, plus de paix, de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est ça qui est demandé. Et toutes ces demandes, dans un monde toujours plus libéral, toujours plus mondialisé, toujours plus financiarisé, eh bien ce sont des réformes en fait, hein des réformes fortes, concrètes, cohérentes, sérieuses. Mais alors pourquoi tous ces peuples qui, dans le monde entier, se soulèvent pour diverses raisons mais réclamant les mêmes changements, ne votent-ils pas en conséquence Eh bien je vais enfoncer une porte ouverte, hein, parce que tu as déjà la réponse. Car quasi personne ne croit plus en l'élection. Je ne dis pas au vote, hein, mais aux élections. En réalité, on désire toutes et tous pouvoir voter, voter les règles, les lois, d'où le désir du hérissé du RIC. Mais on est de moins en moins à vouloir élire, c'est-à-dire déléguer notre pouvoir politique à quelqu'un qui pourra, à sa guise, nous trahir, servir d'autres intérêts que celui du peuple sans avoir à ne subir aucune conséquence. Tout le monde sait désormais que l'élection d'Emmanuel Macron n'a rien de démocratique, qu'elle a été désirée, orchestrée par une classe dominante, l'oligarchie, via la fabrication d'un récit médiatique de A à Z, mais surtout garanti via l'établissement du piège parfait du faux dilemme face au FN que personne ne voulait au second tour, poussant alors de force des millions d'électeurs au vote libéral et donc au dégoût de l'élection. Voilà pourquoi le mouvement réellement populaire qu'est celui des Gilets jaunes, d'ailleurs toujours soutenu par une majorité de Français, est autant réprimé par l'oligarchie au pouvoir dans nos assemblées comme dans les médias. Et c'est exactement pour cette même raison qu'il va falloir redoubler d'efforts, d'ingéniosité et de détermination pour poursuivre la lutte, l'intensifier, aussi longtemps que les libéraux seront là. On n'est pas prêt d'aller se coucher, hein et de mon côté, eh bien la source aux mille choses à te dire n'est pas prête de se tarir. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, que tu peux d'ailleurs liker, commenter et partager. On se retrouve bientôt ici en vidéo et d'ici là, les 1, 2, 3 novembre prochain euh, à l'Assemblée des Assemblées des Gilets Jaunes à Montpellier, mais aussi le 16 et le 17 novembre dans les rues de Paris et le même 17 novembre, je serai à 11h du matin à Lyon pour une discussion publique autour du sujet de la médiatisation et surtout de sa nature, du mouvement des Gilets Jaunes. Tu as toutes les informations en description. Ciao